Bonjour les cinquièmes. Alors on va corriger aujourd'hui les exercices qui étaient à faire à propos du passé simple et de l'imparfait. Et ce sera suivi d'un petit test qui s'inspire bien sûr des exercices que nous avons déjà faits. Alors la première chose à faire c'était l'exercice 5 dans votre manuel. Page 295. Voilà à quoi ça ressemble. Il est ici. Euh, J'ai commencé à préparer le travail. On vous demande simplement de conjuguer ces verbes au temps. Indiqué. Donc, euh, imparfait ou pas assez simple, bien sûr. Alors, ce que je vous invite à faire pour démarrer, c'est d'identifier le radical. Donc, je vais faire exprès les séparer de manière à bien faire ressortir la terminaison du temps. Vous voyez que là, je peux gagner du temps en faisant la chose suivante. Voilà. Il ne me reste plus qu'à trouver, pour l'imparfait, la terminaison que vous connaissez déjà, j'imagine, par cœur. AIS. Ah, yes. AIS. Ah, yes. A-I-T, I o -N s i -E z et a -I -E -N -T. Voilà, ça c'est systématique, l'imparfait relativement stable. Il y a quelques verbes qui parfois ont des radicaux un peu variables. Là, ce n'est pas le cas, donc ça c'est vraiment une solution facile. Pour le verbe « voir » au passé simple, alors il faut se rappeler qu'il y a forcément une voyelle. Si c'est un verbe du premier groupe, ça sera la voyelle A. Mais cette voyelle est également suivie d'une marque de la personne. C'est là où je vous demande d'être très attentif. Donc, on va dire qu'en quelque sorte, le radical ici peut se résumer à cela. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le verbe voir est un verbe du troisième groupe. J'ai donc le choix entre deux voyelles possibles pour marquer le temps. C'est soit trois pardon, soit I. Soit u, soit 1. Si je dis je vins, c'est le verbe venir. Si je dis je vu ça n'existe pas. C'est le participe passé, j'ai vu, c'est je vis. Donc je vais pouvoir ici mettre mon i qui va revenir systématiquement dans tout le temps. Il y aura quelques petites modifications, vous allez comprendre après pourquoi. Ensuite, eh ben, j'ai plus qu'à mettre la terminaison qui elle est stable, c'est s. T. Oups. alors ici, voilà l'évolution que je dois faire accent circonflexe sur le i donc là je le rajoute si vous voulez et là, je rajoute mes même chose ici, accent circonflexe sur le i tes et là, pas de modification, r, t donc vous allez retrouver s, s, accent circonflexe, mes, accent circonflexe, tes, r, ça, ça sera stable pour tous les verbes autres que les verbes en er donc, ce qu'on va faire pour gagner du temps, c'est très simple, c'est que je n'ai plus qu'à recopier, entendre, c'est la même chose, c'est un verbe du troisième groupe. La, la, la voyelle qu'on entend, c'est I. Donc, j'ai presque envie de faire un vulgaire copier-coller pour vous montrer comment en fait, euh, réfléchir. Et la seule chose à changer, c'est entendre. Voilà, je vais remplacer mon V ici. D'ailleurs, je vais vous montrer une technique qui fonctionne. Je copie, je fais afficher le euh, pardon édition, rechercher et remplacer, je cherche le V que je viens de copier et je voudrais le remplacer par entendre. Voilà, je vais respecter la case parce que c'était en majuscule et je veux que ça soit les majuscules. Alors, il m'en détecte un certain nombre que je ne veux pas changer, donc je vais voir plus loin, suivant. Celui-ci, je veux le changer, remplacer. Ici, si je ne veux pas, suivant, remplacer. Suivant, remplacer. Remplacer, vous voyez cette technique. Alors là, évidemment, il va me donner tous les V euh, au secours. Voilà, c'est celui-là qui m'intéresse. Remplacer, voilà, j'ai modifié ici et la, la terminaison est correcte. Entendre, j'entendis, tu entends-dit, entendis, vous entendez, vous allez l'entendre. Voilà, c'est déjà euh, le passé simple. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous voyez que l'important c'est d'identifier le radical et puis. Euh, de s'appuyer sur la stabilité des terminaisons de personnes donc le S c'est ce qui marque la première personne ou la deuxième le T c'est la troisième, etc, etc mais le I, vous voyez qu'il est stable tout du long il ne change pas donc à partir du moment où vous avez trouvé une des formes vous, pouvez, vous êtes certain quasiment de pouvoir trouver toutes les autres je vais mettre la pause et vous proposer une correction plus rapide pour les suivants ça c'était pour vous montrer la manière dont on raisonne alors, quand il s'agit maintenant de conjuguer un verbe du premier groupe, la voyelle qui va revenir tout le temps est systématiquement le A. Donc ici, j'ai mis mon radical, touche-touche, touche. touche ou, ou, ou, ou, ou. Euh, vous allez vite comprendre que ça ne suffit pas, il y a une énorme différence et, par rapport aux autres. Et ici, il y a une, comme on dit, une exception. C'est le E accent grave. Euh, D'ailleurs, je devrais faire l'accent grave, je le ferai tout à l'heure. Mais ça ne suffit pas, comme vous avez vu ici. J'ai deux éléments. J'ai la lettre qui signale le temps et puis j'ai la lettre qui signale la personne. Donc il faut mettre les deux. Donc dans le cas du premier groupe, vous êtes obligé d'utiliser une deuxième lettre. Un Je, c'est le I, un I. Ensuite, pour la deuxième, c'est le S. Pour la troisième, c'est rien. On met rien. En fait, on sait que c'est forcément la troisième personne, puisque justement, il n'y a rien. Alors que les autres, il y a quelque chose. Ensuite, c'est âme, et R pour terminer. Je vais mettre l'accent euh, grave tout à l'heure quand j'aurai mis la pause. Donc vous voyez qu'ici, pour les verbes du premier groupe, il faut connaître par cœur et surtout faire très attention. Presque tous les élèves ont tendance à mettre le A partout en oubliant euh, le I à peu ces jeux ou le « s quand c'est Donc faites attention à ça. Alors là, je vous affiche donc, le passé simple de toucher. Donc là, on l'a fait. Pour l'imparfait de goûter, c'est très simple. Vous voyez que c'est extrêmement stable. L'imparfait, toujours très stable, comme « santé, santé, santé, santé, santé, Là, c'est la même chose. Hein. Rien ne se modifie quasiment. C'est extrêmement stable. Il n'y a pas de variation particulière. Qu'en est-il de recevoir Là, ça devient intéressant parce que, euh, d'abord, je vais partir de ce que je sais. Je sais que si c'est un verbe du troisième groupe, ça sera forcément SST, accent circonflexe de... c'est ça, ça sera ça à la fin. Reste à trouver la voyelle. Donc, la voyelle qu'on utilise ici, c'est reçu. Donc, je vais faire le CCDI, j'ai trouvé comment euh, trouver une combinaison de touches. Il suffit de taper combinaison de touches dans Google, et vous trouvez les combinaisons de touches, je cherche le CCDI. Euh... C'est dit, ouais, où est-il, où est-il, où est-il, où est-il Je crois que c'est L133, mais je ne suis pas sûr. Euh, on ne trouve pas toujours facilement. Vous voyez que c'est telles d'être compliqué. Le tableau n'est pas très facile à lire, on va dire. Bon, je le mettrai après. hein euh, 133 non. Et non. 131 non plus. Oh, ah, alors saint Je vais faire CTRL F et je vais chercher un C, majuscule majuscule, je dis, voilà, et ça va peut-être me la. voilà, alt 128, donc alt 128, alt 128, hop, je lâche, voilà, donc j'ai mon radical, j'ai ma voyelle pour le temps, et voilà le travail, donc à partir de là, je sais que en gros, ça va être partout pareil, et, bon évidemment, il va falloir que mon accent circonflexe passe sur mon U, donc euh, je le retape, euh... Bravo. Voilà, si vous avez compris ça, c'est pas spécialement compliqué. Une fois qu'on a compris, euh, j'ai oublié RENT -E à la fin. Non, il est là. Voilà, reçu. Bon, là, vous avez l'intégralité de, de la conjugaison. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un système. Et voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est afficher directement le, la correction pour finir. Donc voilà pour travailler à l'imparfait. Alors là, j'attire votre attention pour travailler, évidemment, sur ces bizarreries d'orthographe auxquelles on est conduite. On a le son IE, ici, qui est suivi du son IONS. C'est-à-dire que si vous avez compris que c'est IONS et rien d'autre, vous allez quand même ajouter un S, même s'il y a déjà le son IE. Nous travaillions. Alors évidemment, on ne le dit pas, on n'entend pas. Qu'est-ce que vous faisiez ah, bah, Nous travaillions. Mais on l'insiste un peu, mais pas vraiment. Vous travailliez. Euh, il y a peut-être une époque où on faisait la différence. Pour le verbe être au passé simple, vous voyez que j'ai fait en sorte de vous montrer... La stabilité, finalement, du verbe. Une fois qu'on sait qu'il est irrégulier, eh ben, il y a la, la, la voyelle U et on, on applique exactement les mêmes règles qu'au-dessus. futur, futur, vous ferez très attention, il n'y a jamais d'accent circonflexe au passé simple, à la troisième personne du singulier. Donc il y a beaucoup d'élèves qui mettent euh, ça et c'est plus du tout le même temps. C'est un parfait du subjonctif. qui ne sait pas ce qu'on veut bon, pour faire, il n'y a pas de difficulté particulière. Euh, voilà. Et il reste un seul verbe, je crois, qui est le verbe euh, « tenir ». Alors là, je vais le faire à l'oral et vous allez le faire à la main. Ah ben non, parce que celui-ci, il est compliqué. Ah, ok. Allez, je vais le faire quand même pour vos beaux yeux. Alors, qu'est-ce qu'on doit remarquer ici C'est que ce verbe « tenir » ou « venir », d'ailleurs, ils sont rares, finalement, les verbes qui utilisent la voyelle « un » au passé simple. et ben, c'en est un. Alors, qu'est-ce qui qu ne va pas changer le Verbe « du » Troisième groupe, S, S, T, etc. Ça, ça ne change pas. Une fois que j'ai compris que c'était la voyelle 1, vous voyez ce qui se passe. Hop, c'est magique. Je teins, tu teins, il ou elle teint, nous teint. Alors c'est bizarre, on va mettre l'accent circonflexe sur la lettre, qui voyelle, hein, ou teinte. Voilà ce qu'on doit écrire, et pas autrement. Donc faites très attention avec les verbes de, comme tenir, venir, ils ont cette étrange orthographe, ici. Et il y a beaucoup d'élèves qui hésitent. Alors une fois que vous avez compris ça, c'est pas euh, très très compliqué d'appliquer une conjugaison. Donc il y a un petit test là-dessus, pour voir si vous y arrivez, ou si vous trouvez les erreurs en particulier. Donc l'exercice suivant, c'était l'exercice 7, dans la fiche du manuel, euh, page 222, euh, page. Ici, celle qui a été donnée, donc manuel 5 e 27. Donc Je le prends en PDF parce que c'est quand même plus pratique pour moi. Et l'exercice en question va s'afficher sous vos yeux ébahis. Ben, Est-ce que c'est bien celui-là Ça, c'est la fiche 1. Vous voyez, l'exercice 7, c'est ça. Alors, ce que je vais faire pour simplifier, c'est que je vais entourer la, la forme correcte. Je vais l'entourer en vert pour signaler que c'est une, une forme correcte. Donc, ici, vous avez exactement... Euh, la situation pour dissocier l'usage, l'utilisation de l'imparfait et du passé simple. Si c'était au présent, je dirais, elle travaille quand tout à coup le téléphone sonne. Je n'utiliserai qu'un seul temps. Si je passe euh, dans un récit, je suis obligé d'adapter les temps pour faire ressortir l'aspect. Il y en a un qui sert donc ici à décrire le décor. Et dans ce décor, une action intervient, c'est le téléphone qui sonne. Et comme le téléphone sonne, c'est l'action principale qui vient interrompre finalement celle qui se passe en arrière-plan, alors on utilise le passé simple pour le deuxième. Pressé, il rangea ses affaires et sortit. Pourquoi est-ce que je mets ici les deux passés simples Parce qu'il y a une suite d'actions, un enchaînement d'actions dans le passé. Bon, je ne pourrais pas dire pressé, il rangeait vite ses affaires et sortit il y aura quelque chose de bizarre parce que ça voudrait dire qu'il sera en train de ranger ses affaires en sortant là dès qu'il a fini de ranger il sort, les deux actions se chassent l'une et l'autre alors que nous alors là c'est quelque chose qui est en train de se dérouler donc forcément c'est l'imparfait alors que nous mangeons la voisine nous rendit visite voilà une action interrompue pendant que je, pendant que donc là vous savez que c'est l'imparfait je ne cesse de l'admirer alors ici ça se passe en même temps ça dure en même temps c'est un, un, une action simultanée, donc on utilise l'imparfait. Voilà pour l'exercice euh, 7. Donc, vous prenez bien cette correction, parce que je vous demande de me la montrer à la fin. Passons à l'exercice 4 et l'exercice 8. Donc c'est les deux derniers. On vous demandait de relever des verbes conjugués. Et de préciser à chaque fois le temps et la personne. Alors là je ne vais pas écrire, je vais le faire à l'oral. C'est vous qui allez corriger directement. Le cerf à l'anguille sommeillé toujours à sa place. C'est le premier verbe. Il est à la troisième personne du singulier. Ça, enfin, C'est pour la personne. Et il est conjugué à l'imparfait. Pas une mouche ne troublait sa quiétude. C'est toujours l'imparfait. Et pour la personne, c'est la troisième personne du singulier, puisque c'est pas une hein, qui est sujet. À un moment donné, là, vous devinez qu'il va y avoir un passé simple. Le cerf dressa. Voici un passé simple. Le, le c'est le passé simple, la personne, c'est la troisième personne du singulier, le cerf. Les pointa, faites attention ici, Il pointent à quoi Les oreilles. Qui est-ce qui pointe C'est le cerf, Il pointe les oreilles. Donc ici, c'est un passé simple et le verbe est euh, conjugué passé simple et la personne est la troisième personne du singulier, c'est toujours le cerf. Il tourna, même chose, passé simple, troisième personne du singulier, euh, et c'est à humer, humer, ça veut dire renifler, Hein, il humère l'air avec anxiété. Cette fois-ci, c'est la troisième personne du pluriel au passé simple. Et le sujet, c'est nasaux. Voilà, ça c'est pour le, le 4. Pour le 8, vous avez un choix à faire entre le passé simple ou l'imparfait. Euh, Donc, à partir du moment où vous avez « depuis des années », vous êtes certain euh, que c'est quelque chose qui dure. On insiste sur la, le, la, le fait que l'action n'est pas interrompue. Elle est en train de se dérouler. Elle est inachevée. Donc, on ne peut pas utiliser le passé simple. Si avait écrit un jour nous voulions aller en Inde, ça serait d'accord. Donc ici, la, la forme correcte c'est voulions. Un beau jour nous décidâmes cette fois-ci. On le voulait, on le décide. Donc là, on passe à l'action. On met le passé simple. Pendant chaque visite, nous non. Alors pendant ça, ça doit vous mettre sur la voie, nous n'en finissions pas d'admirer ce que nous voyons. Hein. On le voyait en même temps qu'on l'admirait. Les deux actions se superposent, l'une ne chasse pas l'autre, donc il faut l'imparfait pour les deux. Euh, enfin, chose qui est en train de se passer, c'est que l'espoir, c'est quelque chose qui qui est une attente, qui est suspendue dans le temps. C'est pas une action d'un seul coup où on espère et puis après ça s'arrête. Non, on, a, on était en train d'espérer. Donc ici, il faut l'imparfait. Voilà pour ces exercices. Donc, euh, le petit test, euh, peut-être que là, c'est un peu long déjà, ma vidéo. Si vous avez pris toute cette correction, je vous propose de faire le test la semaine prochaine. On les enchaînera. Pour être certain, on fera en temps limité également, pour être certain que vous soyez... Euh, prêt donc en fait tous les exercices qu'on a fait depuis le début donc le 8 ici le 4 on a également des exercices que je viens de corriger avec vous le 7 4, 7, 8 voici des conjugaisons également de certains verbes donc là la, la, la, comprendre le système des conjugaisons donc vous devez être capable de conjuguer un verbe comme ça euh, et il y a également ce qu'on avait fait avant hein, donc là on, a, on les avait corrigés Savoir repérer les imparfaits des passés simples, bon, ça c'est pas très, très compliqué, et bien connaître aussi, bien sûr, les, les, les conjugaisons. Donc à partir de tout ça, je vais vous préparer un petit test en Google Form, et je vous invite donc à reprendre bien attentivement la leçon, à vous entraîner également, à conjuguer des verbes, pour être certain, d'y arriver quand on fera le test. Voilà, je vous souhaite une bonne correction, et je vous dis à très bientôt, en Zoom, lundi.